Comment gagner en productivité Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils que j'applique moi-même dans ma vie d'entrepreneur et investisseur et qui me permettent de faire comme j'aime dire, 10 fois plus que la moyenne. Bien évidemment, si tu es 10 fois plus que la moyenne, bah, tu auras 10 fois plus de résultats. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites également savoir comment gagner en productivité afin de pouvoir accomplir tes objectifs, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à... Surtout à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout qu'en ce moment, on a un challenge d'atteindre les 100 000 abonnés. Donc si tu veux mettre ton pied à l'édifice, je t'invite à nous mettre un pouce bleu, s'il te plaît. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi, même avons pu investir plusieurs millions en immobilier ces dernières années. cette vidéo je me retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun donc on va parler de productivité car aujourd'hui on a tous 24 heures dans une journée mais comment expliquer les personnes qui arrivent à avoir beaucoup plus de résultats que la plupart des personnes moi ça me fait rire des fois les personnes qui disent j'ai pas le temps de euh, oui je suis trop occupé oui euh, je reporte ça plus tard etc Et honnêtement pour moi c'est des raisons euh, je dirais injustifiées. parce que c'est des personnes qui réagissent comme ça Lorsqu'elles vont voir quelqu'un qui a des plus gros résultats qu'elles, elles vont dire bah, soit cette personne a de la chance, soit cette personne euh, a eu de l'aide ou quoi que ce soit, alors que c'est absolument faux. Ça se trouve cette personne-là, elle a peut-être travaillé mieux que toi finalement, peut-être elle a travaillé même moins que toi, mais c'est juste qu'elle a pu mettre en place certains leviers qui lui permettent bah, d'être hyper méga productif. Moi, je vais t'expliquer un peu, je te ferai potentiellement une vidéo plus dense par rapport à ça, mais je vais t'expliquer un peu comment j'organise mes journées. Et comment est-ce que j'arrive ben, à être hyper productif dans ce que je fais On va partir de la veille. Donc, moi, je travaille, entre guillemets, je travaille, tu Je ne considère pas ce que je fais comme je travaille, car, car moi, j'aime ce que je fais, car chaque action que je mène, tout comme cette vidéo, je sais que ça aura un impact sur pas mal de personnes. Donc, finalement, moi, c'est ce que j'aime en fait. On va partir de la veille. Donc, on va se dire, peut-être, on est un mardi. Donc, moi, euh, le mardi soir, une fois que j'ai terminé ma journée, Qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais planifier la journée du lendemain. Donc, ce petit carnet que tu vois là, je vais écrire, on va prendre l'exemple. Je vais écrire toutes les tâches que j'ai à faire. Donc, par exemple, ça tombe bien, on est mercredi aujourd'hui. Je vais te dire un peu ce que j'avais écrit la veille. Donc, j'avais écrit mettre à jour la liste de mon réseau en France, envoyer un mail au tribunal de commerce en France, parce que bon, je suis en train de réactiver une de mes sociétés, préparer les beaux les renouvellements des baux pour les locataires, relancer mon gestionnaire, bon, c'est une personne qui gère un peu la bourse pour moi, relancer mon locataire pour le paiement du loyer, booker l'hôtel pour Cribi, rédiger mon article pour Forbes, faire le suivi pour un client, donc c'est un client de coaching qu'on a vu, bah, Augustin, peut-être que tu regardes cette vidéo, on doit lui envoyer certains templates, certains contacts pour qu'il passe à l'action, et également relancer Revenu Québec. Donc tout ça, bien évidemment, tourner la vidéo d'aujourd'hui. Tout ça, c'est des tâches que je me suis programmé pour la veille, voilà, une fois que j'ai terminé, bah, généralement je vais manger et j'essaie de manger léger, tu vois, je mange vraiment, je vais peut-être manger une salade, boire du thé, etc. pour bien dormir, parce que quand tu manges beaucoup là, le soir, tu digères beaucoup et la digestion, ça te prend de l'énergie, essaie juste de manger plus léger peut-être la veille, tu verras que tu dormiras beaucoup mieux. Moi, j'essaie de dormir vers 22h, 22h30, 23h maximum. Et je mets ce qu'on a, les bruits blancs, donc, ça m'aide vraiment, parce que j'ai le sommeil très léger, donc ça m'aide vraiment à couper. À, voilà, depuis que je fais ça, je, je m'endors en 15 minutes. Je me lève à 4h30, 5h du matin en ce moment. Dès que je me lève, je vais à la douche. Donc, je me lave, enfin, je, me, je prends une douche froide. Ça me permet de me réveiller et j'arrive également dans mon bureau, tu vois là, et je mets la fond. Dès que je mets la film comme ça, je commence ben, à justement relier mes objectifs, à écouter des, des vidéos de motivation, regarder des vidéos YouTube que j'ai, de, de personnes que je suis. Euh, voilà, donc je me mets un peu dans la mouvance en mode entrepreneur. Et donc ça me prend à peu près 30 minutes et dès 5h, 5h30, je commence à attaquer toutes les tâches les plus, entre guillemets, chiantes de la veille. Donc, je commence à envoyer des mails, relancer certaines choses. Dans ce que je t'ai dit, il y a pas mal d'administratifs, donc je gère tout l'administratif ça me prend à peu près 1h30, 2h max. Donc on arrive à peu près à 7h du matin. Là j'arrête. Je vais voilà peut-être lire des livres, etc. Je vais euh, suivre peut-être des formations, etc. etc. J'arrive à peu près, on va dire, 9h30, 9h, 9h30. Là je vais au sport, donc je fais une heure de sport environ. Je rentre, je reprends une douche. Ensuite, j'attaque vraiment la journée en mode haute performance, c'est-à-dire rendez-vous d'affaires, euh, peut-être penser à des nouvelles stratégies, penser à des nouveaux sujets de vidéos, tourner des vidéos, développer de nouveaux produits, vraiment me focaliser peut-être sur les chiffres, les KPI la vision de l'entreprise, comment ça se passe, etc. Midi, je fais une pause très rapide, d'une heure à peu près. Début d'après-midi, généralement, j'ai des réunions avec mon équipe au Canada. J'ai également des, des réunions avec mon équipe ici. Euh, j'ai aussi beaucoup de coaching en début d'après-midi. Et finalement, j'arrive vers... 15h, 36h et j'ai terminé. Ce qui me laisse toute la moitié de l'après-midi pour passer du temps avec ma conjointe, pour passer du temps avec la famille, etc. Et voilà, on repart sur, sur la veille. Donc j'arrive à, à peu près 20h, 21h, je mange, je m'endors et basta et rebloque. Donc c'est ça que je fais quasiment tous les jours. Et ça me permet finalement ben, d'avoir une journée assez longue parce que le fait que je me réveille plus tôt, imagine tu te lèves tôt. Quand personne n'est debout, à 4h du matin, 4 5 heures du matin, tout le monde est en train de dormir. Donc déjà, tu prends de l'avance par rapport à la concurrence. C'est que lorsque ta concurrence va se réveiller, toi, tu auras déjà quasiment plié ta journée, sans que personne te dérange. Et au passage, j'ai obligé de te dire, c'est que dans toutes les tâches que je fais, j'essaie d'avoir au maximum les notifications désactivées, en fait. C'est-à-dire, euh, voilà, je ne réponds pas aux appels. Lorsque les personnes m'appellent, à part les membres de mon équipe, c'est très compliqué pour que je décroche. Donc si j'ai un ami qui m'appelle alors que je suis en train de travailler, je vois qu'il m'appelle il me dit ok, s'il ne m'appelle pas dix fois de suite, c'est qu'il n'est pas en train de mourir, donc il n'y a pas de problème, je le rappellerai. Des fois, je rappelle le nom de mots, des fois, même j'oublie. Mais voilà, j'essaie vraiment de rester focus parce qu'une fois que tu es distrait, pour te remettre dans ton flow, comme j'aime dire, c'est archi méga compliqué. Donc, c'est vraiment cette stratégie qu'il faut que tu mettes en place et surtout noter. C'est bien de noter, dès que tu as une idée, tu notes. Moi également, là, je ne l'ai pas ici dans mon bureau, j'ai un paperboard. Dès que j'ai une idée qui me vient à la tête, j'écris. Et comme ça, ça te permet de dégager ton esprit en fait. Parce que voilà, surtout en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il y a des idées qui fusent, tu vois, tu as plein de projets. Là, par exemple, aujourd'hui, je viens d'acheter quasiment 12 noms de domaines pour des business que je compte lancer d'ici 2032, par exemple. Et si j'y avais juste pensé, ça se trouve que j'aurais oublié ça le lendemain, j'ai très rapidement noté ça. J'ai acheté les noms de domaines, je me suis mis un rappel dans mon agenda et basta. Donc voilà, c'est quelques stratégies, quelques habitudes que j'ai pour pouvoir être hyper mega productif. Mais moi, j'ai juste une chose à te dire, c'est que... Si tu te réveilles une heure ou deux heures plus tôt que d'habitude, tu gagnes un mois sur l'année. Te lever une heure à deux heures plus tôt, ça te fait gagner un mois sur l'année par rapport à ta concurrence. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que si en un mois, tu fais X de chiffre d'affaires, le fait de te lever plus tôt, tu vas faire une mensualité en un chiffre d'affaires en plus. Potentiellement, tu peux acheter un bien en plus. Pendant que toi ta concurrence justement n'a que 12 mois sur l'année, toi tu peux avoir 13 mois. Moi du fait que je me lève très tôt, j'ai quasiment 13 à 14 mois, donc j'ai 1 à 2 mois de plus que ma concurrence. 2 mois sur une année, c'est énorme, bientôt j'ai essayé de passer à 3 mois voire même 4 mois. Donc J'ai trouvé des techniques vraiment pour être hyper méga productif, euh, faire très peu de tâches, mais des tâches vraiment à haute valeur ajoutée et justement via l'aide de mon équipe aujourd'hui qui m'accompagne par rapport à l'atteinte de mes objectifs donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dis-moi si toi également tu as certaines habitudes que tu as mis en place afin d'être hyper, méga productif ça me ferait plaisir de partager ça avec toi tu as le lien juste en dessous pour accéder à notre prochaine masterclass on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Florent de Global Investisseurs, je te souhaite tout le meilleur pour la suite à très bientôt, ciao